Merci d'être avec nous aujourd'hui sur les ondes du CELQ, Culture et Écriture des Libanais au Québec. Bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent du continent américain et bon après-midi à ceux et celles qui nous rejoignent de l'Europe ou du Proche-Orient. Un grand merci aux Libanais qui se connectent du Liban avec nous maintenant, vu les difficultés d'Internet et les caprices de votre courant électrique. Mon nom est Marianne Sawan et à titre de vice-présidente du CELQ, il me fait plaisir de vous accueillir à notre conférence artistique. J'adresse un clin d'œil à notre présidente Jacqueline Chama, qui a des moment mais qui se joindra à nous tantôt. Je la remplace aujourd'hui. Pour vous souhaiter la bienvenue à notre activité. J'aimerais aussi, au nom du CELQ et de tous ici présents, présenter nos, nos sincères condoléances à Monsieur Pierre Ahmaranian, ex-président du CELQ, qui a récemment perdu son frère aux États-Unis. Que son âme repose en paix, Pierre. Allah au CELQ et depuis plus de deux ans nous avons, avons l'habitude d'inviter et de recevoir des pionniers et des personnalités qui se sont démarquées dans différents champs des arts et de la culture. Aujourd'hui, ce n'est autre que M. Marwan Nahle, d'origine libanaise et actuellement au Liban, que nous accueillons et dont nous célébrons le grand talent artistique. M. Nahle est une vraie source d'inspiration. Un ok, Allô? ne cesse de se réinventer et de réinventer. je vous demande de fermer vos micros, s'il vous plaît. Monsieur Marwan Nahle, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous demande d'ouvrir votre micro, monsieur Nahle. Il est ouvert? Vous m'entendez? Oui. Bonjour, Allez, bonjour. <rire> Bonjour, merci pour m'accueillir. Je suis très heureux et content. Merci beaucoup. Euh, uh -huh. sans, sans plus tarder, je passe la parole à notre secrétaire, Madame Frida Ambar. Bonjour, bienvenue Bonjour. ce matin. Bienvenue pour nous parler d'art et, et de création surtout. Alors, pour vous présenter la tradition au sel, c'est qu'on prépare une petite un peu, un petit vidéo comme ça pour briser la glace. Uh -huh. Et euh, Alors, je vais partager mon écran. Et vous me signalez si jamais vous n'entendez pas euh, le son. Voilà, c'est parti. Marwan Nahle est un artiste peintre et créateur multimédia d'origine libanaise qui vit et travaille à l'international depuis 30 ans. Il a exposé ses œuvres au Liban ainsi qu'en France, à New York, en Californie, en Oregon, au Nevada, en Arizona, au Minnesota, à Hawaï, en Suisse, aux îles Canaries, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis, en Grèce et en Australie. Il est également récipiendaire de plusieurs prix. Son œuvre est foisonnante et mixte. Elle invite au rêve et ne cesse de se réinventer. Dans ses créations, Nahle choisit des matériaux recyclés pour enfanter des collages et des sculptures à partir de jouets abandonnés, de débris métalliques et de plastiques, des racines, de fossiles et même parfois de branches. Nahle transforme ce que la plupart des gens considèrent comme des déchets en créatures surréalistes et en paysages fantastiques. Alors, Monsieur Nahle, c'est une petite introduction pour notre public et euh, si vous le souhaitez, on peut commencer tout de suite la période des questions. En fait, on a préparé quatre questions pour pouvoir un peu cerner vos méthodes de travail, euh, vos thèmes. Et ce que je ferai au fur et à mesure, euh, c'est de vous accompagner en partageant l'écran à partir de votre site web. Okay. Donc, on va commencer par le début, parce que toute ah. histoire euh, ou toute création a déjà un début. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours en tant qu'artiste, peut-être du côté études ou euh, initiation euh, à l'art, pour ensuite aller vers la carrière? OK. Moi, bon, je suis né en euh, 1965 à Beyrouth. À l'âge de 7 ans, ça c'est l'année euh, 72, on est déménagé du Beyrouth et on a habité à une colline qui s'appelle Rabi à l'époque. Mon père, il voulait être un peu loin. Lui, un peintre euh, connu au Liban et ma mère aussi, elle faisait de la sculpture à l'époque. Enfin, je suis grandi dans une maison d'artiste et euh, j'ai fait des études. Euh, je n'ai pas étudié de l'art, j'ai vécu dans la maison d'artiste. Et à l'âge de 17 ans, j'ai m'appris appris seul à jouer la guitare. Et à 21 ans, j'ai fait ma première exposition collective au Liban. Et mon père, quand j'étais petit, à l'âge de 6 ans, souvent il m'invitait à son studio pour me donner un peu comment faire des dessins et tout ça. Et moi, j'étais un rebelle. Je ne voulais pas. J'ai et à l'âge de 21 ans, j'ai tombé amoureux d'être artiste et j'ai décidé de euh, euh, choisir ça pour ma vie, de devenir euh, artiste-peintre. J'ai commencé avec la peinture et après j'ai fait quelques travaux de recyclage. Mon premier, c'était à l'âge de 10 ans, ma première pièce de recyclage. Et euh, avec le temps, j'ai ajouter des choses comme des coulages et sculptures et recyclage et euh, des films que j'ai fait très de miniatures, 10, 10 minutes, 8 minutes des films et la musique que, que j'ajoute à mes films. C'est très bien, on voit un peu défiler à l'écran euh, quelques échantillons de, de, de vos œuvres. Euh, donc, il y a eu un déclencheur. Et selon vous, le déclencheur, ça vient du fait euh, d'être né dans une famille d'artistes, comme vous l'avez mentionné. Est-ce que vous vous rappelez ah. de ce moment euh, du déclenchement euh, euh, Pouvez-vous traduire le, le, le mot Trigger. En anglais trigger. Trigger. trigger. Je ah. trigger. <rire> euh, comme je disais avant, euh, j'étais un re rebelle. Rebel. Euh, mon père, il me poussait dans la peinture, et moi, je ne voulais pas. Et à 17 ans, il m'a poussé dans la musique. Et, et moi, comme ça, j'ai changé j'ai tombé amoureux de, de, de la peinture. Euh, à l'âge de 20 ans, j'ai fait une décision pour la vie. Avant ça, j'ai pratiqué souvent la, la, la peinture et des dessins. Des fois de huile, des fois des dessins. Mais c'est naturel pour moi. C'était euh, quelque chose que je suis né dedans c'était pas une chose euh, à part c'était une pièce de moi la, la, la vie d'artiste quand je sortais je jouais de à, pas loin de la maison je voyais des sculptures partout euh, dans des rochers euh, même des euh, euh, on dit les nuages tout le temps je, je vois des choses euh, artistiques jusqu'à aujourd'hui <rire> euh, je suis très euh, comment on dit euh, euh, beaucoup de Um, um, blessing, blast, uh, que je suis né dans, dans la famille uh, de mes parents. C'est uh, un honneur. C'est fantastique. Et pourriez-vous un peu nous donner une idée comment a évolué votre carrière? D'artiste okay. peintre et de créateur. Si, uh, comme je disais avant, j'ai commencé avec uh, peindre de, uh, avec l'huile et uh, avec mon père, en même temps, on a découvert l'acrylique, l'année 80. Euh, J'ai resté deux semaines avec une petite boîte d'acrylique. Euh, C'était un peu dur au départ parce qu'on vient de l'école de Will. C'était bizarre d'ajouter de, de l'eau maintenant et travailler. Et ça va très rapide et tout ça. Mais après deux semaines, tous les jours, je travaillais avec la boîte d'acrylique. J'ai arrivé à la maîtriser presque. Maintenant, je travaille euh, euh, tout le temps avec l'acrylique. J'ai arrêté l'huile. Euh, et, et doucement, j'ai euh, <coughs> commencé à euh, ramasser des choses de, pour faire des sculptures, on dit recyclage. Et j'ai passé beaucoup de temps à faire ça, euh, partir à la, la mer, trouver des choses euh, qui ne sert pas dans la nature, le plastique et tout ça, dans la nature aussi. J'ai passé beaucoup de temps au cèdres de Liban. Euh, j'ai habité deux, trois semaines là-bas et j'ai nettoyé toute la forêt que j'ai, pas loin de la forêt de, de, de Cèdre. et j'ai fait des sculptures avec les choses que j'ai trouvées. Et j'ai fait une exposition dans l'année 2008 et mi-2009 à Art Lounge à Beyrouth. Maintenant, Art Lounge est à Montréal, je crois aussi. Il a déménagé là-bas. Ça, c'était une très grande exposition de l'art de recyclage. Et maintenant, aujourd'hui, je travaille avec tous les médiums. Mm. Je fais deux, trois semaines de peinture. Après, je fais de collage, recyclage, euh, du musique et des films. Ça bouge. Chaque deux, trois semaines, je, je, je change. Mais je travaille tous les jours avec ces médiums. Donc, vous êtes dans des multiples facettes. Chaque fois qu'on vous retourne d'un côté, vous, vous, vous pondez une création, en fait. Et, et si. vous avez à gérer tout cela, c'est-à-dire que passer de la musique à la photo, à la peinture, au mix-media. Comment je vous dis tout cela Au début, c'était très difficile. C'est comme un homme, il est marié avec deux femmes. Il ne peut pas être content tous les deux. Il, il, une va être fâchée. Mais avec le temps, j'ai arrivé, je ne sais pas comment, c'est comme de magie. J'arrive et j'ai beaucoup de plaisir à faire tous ces médiums, de la photographie aussi, euh, jouer la guitare électrique, faire des, des films, ajouter la musique dedans, et aussi le recyclage, et le collage, et la peinture. Je fais ça tous les jours. Tous les jours, je fais un, un petit peu de... Un de ces médiums j'utilise. Est-ce qu'il y a un en particulier qui vous tient plus à cœur ou bien que vous avez beaucoup plus de de trans. Vous savez l'artiste il rentre, il entre en transe. Ouais, le trans pour, mi, pour moi c'est la musique et la peinture. La musique. Je voyage. Quand quand je fais la peinture je suis pas ici. Euh, mon corps est ici mais mais mon esprit il est vraiment Ailleurs, très loin. La musique, c'est aussi. La musique, ça m'a prendre ma sorte de cette planète. J'y vais très loin avec ça. Euh, le collage, je suis là parce que je, je vois les nages, le, le magazine, le papier que je déchire. Tout, tout il est là et j'ai des idées qui viennent tout de suite. La peinture, je n'ai pas d'idée qu'est-ce que je veux peindre. J'attends et, et ça vient tout de suite. Et je suis comme un instrument pour l'artiste, peut-être c'est pas moi l'artiste, c'est quel, quelque chose qui vient, qui m'utilise pour peindre. C'est ça avec la peinture. Euh, le recyclage, c'est aussi... J'ai euh, tous les pièces, je, mon studio, il a, tout est organisé. J'ai des, euh, comment on dit, tout est en verre, euh, glass jars. Je vois tout, je, je fais... Là, il y a des poupées. Là, il y a des, euh, des crayons. Là, il y a toutes les choses que je vois facilement pour travailler et je, je, je fais mes sculptures recyclage. Ça donne de plaisir. Des fois, je, je reste trois, trois mois pour terminer une bouteille recyclée avec des choses attachées. Euh, peinture, c'est, comment on dit, nafas. C'est un souffle. Ça vient et quelque chose me dit fini, stop, signe, c'est très inspiré, c'est spécial, c'est divine pour moi, c'est spirituel. Merci beaucoup parce que c'est très intéressant d'avoir accès à l'artiste et à ses méthodes de création. Donc si je comprends bien, c'est comme un téléchargement. C'est comme, comme vous, avez, vous avez si bien décrit, c'est une traduction de ce qui vous entoure en création tangible. Donc, vous vous laissez complètement abandonner, euh, vous, vous ne vous imposez pas des, euh, comment des, des, des limites ou bien un cadre. C'est une fois que vous recevez l'inspiration, vous y allez jusqu'au bout. Oui, moi, j'aime pas trop le cadre, même dans la musique. Je joue pas des chansons de 3-4 minutes. C'est une demi-heure, c'est la musique sans frontières. C'est juste ouvert. La peinture, c'est aussi comme ça. ça, ça il n'y a pas de limite. Le, le, le pire des choses, c'est, euh, comment on dit, euh, euh, le mot, c'est. Euh, si je suis je, je, je, en train de travailler, c'est le téléphone. Ça, c'est le pire. Ou quelqu'un m'appelle parce que ça... Oui, distraction. C'est ça. Ça, c'est le pire pour, pour l'artiste. Euh, avant avant, avant, avant d'avoir ma famille mariée avec des enfants, j'ai voyagé six mois, euh, sac à dos, par tout le monde et je, je revenais au Liban. Travaillé six mois dans mon studio. L'influence que j'ai vécue euh, en, en voyage de six mois, <coughs> ça vient naturellement, ça sort dans l'art pendant six mois de travail. Je faisais ça pendant à peu près 20 ans de ma vie, six mois de studio, mais vraiment, j'arrête juste pour, euh, pour dîner, même pas euh, manger à, à midi. Oui. Parce que euh, quand tu, tu travailles l'art, c'est comme tu manges, c'est tout. C est, c est... Euh, oui, tu n'as <rire> pas, b... pas besoin de dormir ou manger ou boire. L'arme me la, la, la, la, la, la donne beaucoup de. L'arme vous de nourrit vie. Oui. Oui, ça nourrit beaucoup vraiment. D'ailleurs, je suis euh, en train de je parler. Je voudrais... oui. Frida, s'il te plaît, on doit euh, recommencer l'enregistrement. Donne-moi juste une seconde. Euh, Frida, tu dois me mettre co-host. Oui, oui, ça ne sera pas long, une seconde. Parce que je t'ai donné les accès et là. Oui, ça ne sera pas long, une seconde. Marianne, ça arrive, hein C'est, on fait de notre mieux. Pas grave. Ça ne sera pas long. Reclaim host. Que je Pour que je puisse enregistrer. Ok, parfait. Je vais parfait. Très bon, Parfait. on va éditer ça. <rire> Donc, euh, désolé pour cette interruption, M. Nahlé. C'est tellement passionnant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rentrer dans la tête de l'artiste, parce qu'on a beau voir vos, vos, vos peintures, maintenant on va à la source même. Maintenant, en ce qui concerne ces sources, euh, quelles sont vos sources d'inspiration? Est-ce que le Liban est-il un vecteur de création pour vous? Si, Liban, toujours. Euh, moi, j'ai beaucoup de connexion avec euh, la montagne. Mmh. Euh, C'est toujours quelque chose de sacré pour moi, les, les montagnes. Et, et je suis, comme on dit, quand j'étais jeune, j'ai passé beaucoup de temps à chercher des fossiles au Liban euh, passé beaucoup de temps euh, dans la nature seule. Regarder les pierres et, et assis au-dessus d'une uh, d'un arbre, juste uh, avec le, le vent qui uh, qui passe. J'ai beaucoup de mémoires beaux ici, uh, même que j'ai beaucoup vécu ailleurs, uh, en Australie, aux États-Unis, en France. J'ai passé des dizaines des années. Uh, je retourne au, au, toujours au Liban et j'ai beaucoup de mémoires très uh, riches ici. Qu'est-ce qui m'inspire, c'est la nature, c'est la nature de tout, euh, dans tous les pays, quoi. Et aussi l'inspiration, c'est euh, le thème que je travaille beaucoup sur mes toiles, c'est euh, la femme. Et peut-être ça vient, je suis sûr que ça vient de la connexion que j'ai avec ma mère, mm. qui m'a donné, euh, qui m'a, euh, comment on dit, euh, taught me, educated me. Qui m'a appris, oui appris à aimer la, la nature, le jardin, les animaux, parce qu'elle elle aime beaucoup, le, elle, elle a une main verte, on dit, avec oui. un chat qui va mourir, il devient bien après, même avec les plantes et tout ça. J'ai beaucoup appris avec euh, de ma mère, les choses, euh, connexion avec la terre, la nature et tout ça. Bah, pour moi, la femme, c'est... Euh, c'est le monde, c'est l'univers, c'est tout. On vient tout d'une femme. Homme et femme, tout le monde vient d'une femme. So, femme, c'est tout pour moi. Et la terre, c'est la maman qui nourrit la femme. C'est aussi la maman de, de nous. So, c'est comme ça, j'ai une connexion avec la terre. Et voir des choses qui, euh, quand recyclage, <coughs> il y a beaucoup de choses... Euh, partout, pour les bons, sûrement, mais aussi ailleurs. Ce n'est pas la place pour les mettre dans la nature. Je fais euh, euh, my best pour euh, nettoyer, mais euh, maintenant, je, je, je, juste, je prends les choses que je peux utiliser artistiquement. Avant, je ramassais comme je peux, mais maintenant, il y a beaucoup de choses, que je peux pas… Ils vont une armée pour les prendre et ça ne suffit pas. Euh, il y a beaucoup de saleté partout, les, à la mer, à la mais moi, maintenant, quand j'y vais à la nature, je cherche des choses, euh, plastiques et tout, pour l'utiliser. Avant, je faisais juste pour nettoyer, mais c'est un très grand boulot et je ne peux plus. C'est... C'est um, sad. Uh, ben, ben, quand même, c'est comme vous le mentionnez, c'est une triste réalité, mais au moins, vous essayez. Et c'est très oui. beau ce que vous, euh, vous mentionnez, l'enfantement, l'enfantement, parce que... Euh, vous avez parlé du thème de la femme qui donne naissance, et à votre tour, vous devenez une sorte de femme puisque vous donnez naissance à tellement de créations. Ah, c'est bah, bah, je je sûr, sûr que, que chaque homme, euh, il, il y a une femme dedans, chaque femme, il y a un petit homme dedans aussi. C'est euh, normal, tu sais, c'est comme. Je... C'est le quand suprême, oui. <rire> oui le le papa, suprême. Quand, moi, je ne dors pas quand mes, mes enfants sont malades. C'est aussi, j'ai ce côté euh, féminin. Oui. D'ailleurs, il y a des théories maintenant qui disent aux femmes de, de transcender le côté masculin comme aux hommes de transcender le côté féminin et ça crée des êtres euh, complets. Je suis sûre qu'on a une très... Euh, euh, une balance de dons de, de féminin masculin c'est euh, le physique c'est le masculin mais il y a aussi un un gros morceau féminin donc sûrement pour des, des créatives artistes euh, c'est sûr bien sûr là on, euh, on est en train de bifurquer tranquillement vers la philosophie on va revenir à, à nos œuvres euh, maintenant globalement si vous, vous, vous voulez parler en détail de chaque partie quels sont vos thèmes préférés et comment vous arrivez à les réaliser? Euh, en tant que peinture, euh, souvent c'est la nature, c'est un paysage avec des petites figures, euh, des, plutôt c'est des femmes, féminin. Mmh. Euh, le grand monde avec des petits personnages, c'est la, la grande maman qui est la nature, quoi. ça, ça vient euh, naturellement sans penser. Des fois, c'est des figures, des fois c'est euh, euh, juste le paysage, mais souvent c'est ça le thème, c'est euh, l'homme, la femme et euh, le paysage. En collage, maintenant avec euh, toutes les choses qu'on euh, qu entend, euh, il y a beaucoup de choses qui affectent euh, l'artiste. Oui. Um, moi, j'aime pas. Mon père, il me dit toujours euh, euh, euh, euh, va loin de la politique, approche pas à la politique. Mm. Et moi, j'aime pas trop là parce que c'est ça, ça me donne beaucoup de dépression quand j'écoute euh, qu'est-ce qui se passe tout le temps. Mais c est, c est, c est, il y a des choses qui euh, on peut pas pêcher. Je suis un peu euh, euh, comment on dit euh, rebelle sur mes collages, ça revient un petit peu, il y a des messages quoi dedans, contre euh, euh, l'abus des animaux, l'abuse euh, de terre, euh, euh, l'abus contre la femme, tout ça, des fois je mets des messages un peu doucement, je, je comment on dit, contradiction, oui <rire> um, j'ose oui, à faire des choses mais, mais pas, pas trop parce que j'aime pas aussi euh, choquer les gens. Le, le, le travail qui, qui choque, je, personne ne voit le, le travail. <rire> moi, je le vois. Vous mais le gardez le secret, oui. oui. Oui, parce que j'ai de respect aussi pour les gens euh, de tout, les, euh, qui viennent de tout. Quoi. Il y a des gens qui, qui, qui aiment pêcher ou euh, euh, hunting, tout ça. Mais moi, je, je, tu sais, je, je vois que euh, si c'est nécessaire, oui, OK, mais si ce n'est pas nécessaire juste pour le sport, moi, je suis contre ça. Oui. Euh, ça, c'est le thème de collage. Recyclage, ça vient spontané. Je, je vois des choses, euh, je ramasse des choses que, et je les amène à mon studio et je, je monte une sculpture avec ça. Il n'y a pas un message euh, normalement. Des fois, il y a des choses, oui. Euh, des fois, il y a deux, mais, mais surtout non. Mes films, c'est très absurde. Ce n'est pas commercial. Moi, je n'aime pas beaucoup les choses commerciales. Mm -hmm. euh, parce que moi, je ne travaille pas pour montrer mon travail ou pour euh, faire plaisir à quelqu'un. Moi, je travaille parce que c'est ma vie. Et je, je travaille parce que je vis comme ça. Euh, je fais ce qui vient de ma tête. Je ne pense pas comment je veux vendre ça ou ça. Je, non. Mes films, je ne les vendrai pas. Mes photos, je ne les vendrai pas. Euh, mmh. Il n'y a que mes peintures plutôt et un petit peu de collage que, que je vis de ça. Musique, je, je fais quelques concerts et euh, j'aime beaucoup la musique aussi. Euh, mais c est, c est, je ne pense pas commercial euh, ou comme ça. Euh, Quoi d'autre euh, Sculpture, recyclage, photographie. J'ai beaucoup pratiqué de la photographie euh, il y a 20 ans maintenant. Pas trop. Pas trop beaucoup la photographie. Um, si, oui. <rire> maintenant, je passe beaucoup de temps avec euh, mes enfants. Euh, on, on, je fais la peinture avec eux. Euh, eux ils, ils, ils font la peinture moi même table on, on travaille comme ça je passe du temps avec eux et eux ils, euh, ils chaque jour il vient à la maison de l'école il voulait dessiner une ou deux heures euh, il aime beaucoup dessiner ça c'est merci, un... merci beaucoup ça nous ça nous ça nous nourrit aussi et c'est sûr et certain qu'on ne va plus voir vos toiles ou vos créations de la même manière parce que maintenant on sait qu'est-ce qu'il y a, quel est votre, votre objectif euh, c'est intéressant la question que vous soulevez concernant les artistes et la politique et là soit artiste, on met tout le monde, on met les écrivains, les poètes, les créateurs dénoncés ou pas dénoncés, euh, aller contre euh, ou euh, d'ailleurs c'est l'histoire de l'humanité qui, qui, qui défile devant nos yeux euh, et, et, et j'aime bien votre côté rebelle, parce que sans rébellion, on ne peut pas faire bouger les choses, euh, sans, sans venir contredire un certain ordre, on ne peut pas non plus faire avancer des, des thématiques, donc euh, vous, vous en parlez, euh, c'est intéressant ça, et je pense que les jeunes aujourd'hui ont envie de changer, changer beaucoup de choses, on ne va pas parler, on ne va pas rentrer en détail, mais je pense que ça commence par ce que vous avez mentionné, ne pas accepter ce qu'on nous dit ou ce, ce qu'on nous impose. Donc, c'est un bel exemple. Merci beaucoup. Euh, le temps passe vite. Euh, la dernière question que je vous pose, mais ensuite le, le public va s'adresser à vous. Selon vous, quel est le message que porte votre langage pictural ou vos créations vos enfants. pouvez um, traduire en anglais aussi. What are you trying to express in your work of art or in your children, like you call them, your creation? What's the main message you want to to? If there is a main message, maybe there are different messages. What's your main objective in your creation? Um, freedom of expression. Mm. Um, et la, la liberté d'expression. Um, je rencontre beaucoup, souvent des jeunes artistes et, et, et, et ils ont beaucoup besoin d'encouragement. Moi, je dis, euh, laisse-toi laisse aller. Euh, et, et, et, pas, pas avoir peur. Et, Sois libre, ne pense pas qu'est-ce que les gens vont dire à cause de ça et ça. Euh, de, sois toi, quoi. Euh, be yourself. C'est tout. Euh, expressionner. Ça, c'est pour moi. Je j'ai pas un message particulier dans l'art. Moi, je, je, je vis, je peins parce que je vis et je vis parce que je peins. C est, c est, c est, on ne peut pas le séparer, ça. Mais le message, c'est juste être soi et libre à expressionner ce que tu as envie. Chanter ou peindre ou jouer, euh, tout ça. C'est juste ça. Nous venons d'une société assez traditionnelle où la vie des autres est très importante. Comme vous le savez, on est des Libanais. Même si on habite au Canada, ça nous a suivi. Donc, vous arrivez quand même à, à imposer... Si. <rire> vous recevez oui. sûrement des critiques ou des avis, mais vous continuez. Donc, c'est un très beau message que vous adressez aux jeunes artistes ou moins jeunes artistes, parce que c'est un problème qui ne se pose pas dans une autre société, disons dans une société européenne ou américaine. Et vous, comment gérez vous ça au Liban? Parce que quand même, vous êtes un avant gardiste dans certaines de votre de vos créations. Euh je ne sais pas ça, peut-être euh, parce que j'ai beaucoup euh, vécu euh, et voyagé et après je suis venu ici. Euh, je, je, je vois que c'est très important d'être euh, honnête à notre euh, âme. Euh, euh, faire ce qu'on... parce que ça nous donne la liberté de faire ce qu'on aime. Pas avoir de... Euh, euh, comment on dit... jugement et tout ça, c'est... Euh, parce que oui, chacun, c'est sa vie ici. Ce n'est pas la vie des parents ou, ou des professeurs ou des, des hommes politiques ou religions, c'est chacun a sa vie sacrée. C'est à eux de vivre et, et faire l'expression comme ils, ils le sont. Ça, c'est très important pour, pour, pour un artiste, être vrai à son âme. Et oui, pas... sans censure, sans, sans forcément se censurer, ou, euh, mais c'est un luxe. Vous savez que c'est un luxe de pouvoir le faire et on vous remercie de votre franchise et de votre authenticité. Il faut être positif et euh, euh, beaucoup d'espoir, de, jamais parce que euh, si je dis non, non, non, ça devient non, non, non, Si je dis oui, oui, oui, ça devient oui, oui. comme les gens en Thaïlande, ils commencent la journée avec un sourire. Comme ça oui. le matin il sourit comme ça et toute la journée il sourit, les gens ils sont souillés c'est une attitude c'est quelque chose qu'on peut et qu'on trig, euh, trigger euh, être On positif qu'on peut qu'on peut oui déclencher adopter aussi même tout est négatif il faut être positif parce que à la fin le, le positif va va, va ouvrir toujours gagné. Oui, on va avancer avec le, être positif. Ben c'est vraiment passionnant de vous écouter, Monsieur Nahle, et vous nous secouez. Nous aussi, on a envie de faire des créations parce que chaque être humain peut créer là, là où il va exceller ou là où il va partager. Euh, maintenant, si vous êtes d'accord, on va, on va clore cette partie où c'est moi qui vous pose des questions et on va laisser peut-être notre public s'adresser directement à vous. Est-ce que vous voulez lever la main Est-ce que Jacques, tu veux commencer Oui. Ton micro, ton micro. Voilà. Euh, merci beaucoup pour toutes ces belles choses que vous nous avez dites, euh, Marouane, aujourd'hui. Et vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Euh, je vous ai comparé à Michelangelo. Michelangelo, quand il a dit que. Euh, il regardait un bloc de pierre et la sculpture se trouvait dedans. Lui, il ne faisait rien d'autre que de la dégager. Vous, vous avez mmh. dit que vous voyez l'art partout, mais ça doit être difficile de vivre cette dualité, vivre votre vie d'homme normal, d'homme ordinaire, et vivre votre vie d'artiste. Est-ce que vous pouvez parler de ça? Euh, si. Être <rire> un papa et... Euh... Euh, euh, et artiste, ça va, c'est pas trop loin maintenant. Euh, au départ, c'était, tu sais, premier fils. Euh, euh, on était seuls aux États-Unis, loin de parents de ma femme, loin de mes parents. On a commencé juste seul avec un petit bébé. Mais aujourd'hui, euh, euh, j'ai trouvé un petit peu les choses. Euh, j'ai invité mes, mes, euh, ma famille de rentrer dans le monde artistique. Euh, euh, euh, Comme on dit, euh, doucement, doucement. Maintenant, on est à l'aise un peu. Euh, toute la famille pratique l'art euh, chaque jour, euh, une heure ou deux heures, ma femme et les enfants. Et moi, je, je me trouve quelques heures euh, aussi d'aller à mon studio euh, tranquille à, à bosser. Euh, doucement, doucement, j'arrive. Oui. Oui, c'est c'est très intéressant, vraiment. Vous, vous, vous vivez l'art, c'est-à-dire, vous vivez, vous êtes, chaque chose que vous voyez, comme vous avez dit, un nuage, un rocher, un arbre, vous, vous inspire pour... pour, pour... Ma, ma femme a réalisé que moi, je fais des dépressions quand je ne suis pas dans mon art. Okay. Elle a déjà, elle, elle, elle comprend. Maintenant, elle me voit comme ça un peu... Euh, perturbée, elle me dit, va à l'atelier si tu veux. Euh, elle comprend tout de suite que je fais un petit peu de dépression quand je ne suis pas actif. Je suis très euh, créatif tout le temps. Euh, même quand j'y vais à, pour voir le dentiste ou n'importe quoi, je prends un, un, un, avec moi un bouquin, toujours un, à lire. Je n'aime pas juste m'asseoir comme ça ou regarder le téléphone. J'aime je, je, faire quelque chose tout le temps. Et ça m'aide beaucoup. Ma femme, elle comprend qu'il faut que je travaille tout le temps pour être bien. Bravo, bravo. Merci de créer de si jolies choses. Merci, M. Narkin. Merci, Merci beaucoup. Euh, voilà. Il y a une autre question de euh, Mary Kantemirov, s'il te plaît. Mary, ton micro. ok. Voilà. Merci. Alors merci beaucoup, Monsieur Nahlé, pour cette exposition, euh, cet exposé très intéressant de votre peinture. J'ai beaucoup retenu de choses, surtout que vous êtes un peintre sans frontières. J'ai retenu aussi que vous êtes guidé par votre âme et votre inspiration. C'est de belles choses. Et j'ai aussi noté que vous sentez que vous avez un rôle. Une certaine mission, bien que vous prétendez que euh, vous faites ça l'art pour l'art, mais le fait que vous écriviez des messages euh, sur vos collages, euh, euh, vous avez un but. Donc, vous sentez en tant que peintre que vous avez une mission. Maintenant, j'arrive à ma question. Est-ce que l'explosion, j'ai deux questions en fait. La plus importante est la suivante. Est-ce que l'explosion du 4 août, a déclenché quelque chose en vous. Comment avez-vous réagi et est-ce que votre inspiration a été secouée par cette catastrophe parce qu'elle n'a laissé personne indifférent? Moi, je suis au Liban, je rencontre des Libanais et tous les jours, quelqu'un me parle de cette catastrophe. Même mes petits-enfants, j'en ai trois, et les trois en sont encore affectés. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous qui avez une âme sensible, comment avez-vous répondu, par votre art à cette catastrophe? OK. Euh, le, moi, je n'étais pas au Liban. J'étais avec ma famille aux États-Unis, à, à Oregon. Mais quand on a, on a pleuré, on a beaucoup pleuré. Je suis rentré au Liban, j'ai trouvé que euh, beaucoup de mes amis euh, ont été euh, touchés, mais comment dire, déchirés, um, hurt. Um, ils ont Blessé. quitté le Liban. Blessés, très, très, très blessés. C'était euh, quelque chose... Euh, J'arrive pas à comprendre lui parce que euh, malheureusement n'étais pas ici. Les gens qui ont vécu ça à Beyrouth, euh, physiquement, c'est pas pareil comme nous qu'on était euh, loin, juste on voyait le vidéo. Ça, ça m'a beaucoup euh, euh, touché. Mais mes amis, mes, mes amis d'artistes, mes amis créatifs, mes des gens normales, ils ont quitté le Liban à cause de ça et, et c'est des gens qui ne voulaient jamais quitter le Liban. C'était très, très dur ça. Aujourd'hui, euh, comment ça m'a fait, euh, ça m'a donné beaucoup de, de, euh, de, de sentiments. Euh, J'arrive pas à comprendre bien euh, l'expérience. Comme moi, j'ai vécu la guerre au Liban. J'étais tout le temps ici pendant la guerre civile. Mon frère, il n'a pas vécu la guerre au Liban. Il, il était Arizona à, il à Arizona jusqu'à aujourd'hui. Il ne comprend pas du tout euh, comment moi j'ai vécu la guerre. Il ne comprend pas la guerre. Il ne comprend pas comment on est les Libanais qui ont vécu la guerre civile. C'est pareil ça pour moi, l'explosion le, de, de Beyrouth. Je n'arrive pas à la comprendre comme mes amis qui ont été avec. C'est à cause de ça, je ne peux pas. Euh, mon père, il, il, a peint, il a fait la peinture pendant la guerre civile au Liban. La, cette, cette toile était toujours des expositions de calligraphie. C'est pareil que, que, que l'artiste maintenant qui, qui travaille à Beyrouth, qui a vécu cette euh, expérience. Ils ont quelque chose de euh, euh, profond dedans. Moi, ouais. il ne m'a pas touché profondément, okay. malheureusement. Pas ici ok euh, puis je poser une autre question frida oui euh, vous avez exposé euh, Marwan dans énormément de pays euh, vous avez été en europe dans plusieurs pays en amérique même jusqu'en australie euh, quel est le genre quel genre de public a le mieux connecté avec votre votre art l'Italie et pourquoi je j'ai aucune idée mais j'ai commencé à 2015 mon premier exposition à Florence uh, Biennale de Florence et j'ai rencontré uh, une fondation d'art qui m'ont uh, adopté presque pris, uh, depuis uh, 2015 je pose avec cette fondation uh, chaque deux ans uh, en Italie uh, les gens en Italie ou cette fondation, ils il, euh, il, il faisaient une connexion avec mon art comme moi, je fais la connexion avec mon art. C'est wow. très spécial. Oh, wow. euh, il y a beaucoup de gens, des amis qui, qui, qui, qui font des connexions, mais je n'ai pas de chance, je n'ai pas trop travaillé avec des galeries. L'art aux États-Unis, il manque quelque chose pour moi. L'âme n'est oui. pas là en ouais. Europe, et au Liban, il y a le culture, il y a le culture de l'art. Là-bas, ça manque. Je ne sais pas pourquoi. Aux États-Unis, je n'ai pas de chance avec trouver des, vraiment des connexions avec des galeries. Si je n'arrive pas à trouver pendant une trentaine d'années là-bas. Mais en Italie, tout de suite, les vieux, les maîtres les artistes italiens viennent à l'exposition et restent des heures regarder à une petite toile. C'est très spécial en Italie. Je ne je sais pas pourquoi. C'est parce, parce que les gens vivent dans l'art. Ils sont entourés d'art. Ils comprennent, pour... ils sont sensibles à ça. En Amérique, ils ne sont pas entourés d'art. Donc, ils non. sont loin. loin. Ils possible, ne comprennent pas. Oui. Il n'y a pas d'attachement à l'art. Mais, mais aussi, les, les Italiens, le culture d'art, c'est spécial. Euh, je ne sais pas, ils font une, euh, euh, leur vernissage commence avec une conférence et, et le, le, le, ils terminent le vernissage avec, aussi avec une uh, presse conférence. C'est très bien avec, pour éduquer, éduquer les gens, ce n'est pas vendre des toiles, c'est pour éduquer les gens de, de l'artiste. C'est ça que j'aime en Italie. Il ne ouais. veut pas me vendre, il veut me éduquer, donner aux gens, voir l'art que je représente. Ils respectent, ils respectent les artistes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Marwan. Moi, j'ai terminé. Merci, Frida. Merci. Euh, Jackie, tu as une autre question Oui, Alors, euh, ma question maintenant concerne la jeune génération. Parce qu'avec l'enthousiasme croissant de la technologie, puis de toutes les facilités que les jeunes ont à dessiner sur ordinateur, tout ça, Pensez-vous que justement ces jeunes vont continuer à montrer de l'intérêt à pratiquer l'art tel que nous l'avons connu jusqu'ici Est-ce que la tendance va continuer avec l'art actuel ou la technologie va les décourager euh, moi, je pense même avec la, la technologie. Pour moi, c'est pas quelque chose. Euh, mon opinion. Je préfère l'analogue pas le digital. Je préfère euh, le, le groupe qui, qui, qui joue euh, l'instrument et pas le DJ en général. Mais aussi, c'est bien d'avoir un petit peu des choses différentes. Mais on retourne toujours aux choses vraies. Moi, je pense. Donc, oui. des années. Les gens vont oh, oublier à, à, à dessiner avec le pinceau parce qu'on maintenant on utilise le, le, le, les trucs spéciaux qui font beaucoup de choses digitales. Et moi je pense il y aura toujours un retour aux, aux choses euh, comment on dit euh, vraies traditionnelles. Traditionnel. Oui, Traditionnel. pinceau c'est une connexion directe et c'est c'est du bois et c'est du c'est pas truc électrique qui a de courant dedans et moi, un exemple, si je mets le laptop sur mes pieds, je sens quelque chose, je sens du mal dans mes pieds. <rire> <rire> C'est pas quelque chose bien, quoi. C'est artificiel. Dit, il y a quelque chose, pas bien, quoi, le téléphone et l'ordinateur, ils ont l'énergie, pas bien pour la santé en général, moi, je suis sûr de ça mais quand tu as une toile en face de toi et la peinture liquide tu touches avec tes mains ça c'est ça c'est ça c'est la vie ça c'est l'humain ça c'est la terre c'est autre chose mais comment faire pour aider ces jeunes à rester connectés sur le pinceau sur la toile sur sur l'art traditionnel est-ce qu'il y a moyen de dans les écoles ou dans les médias oui. Oui, il faut dans les écoles de faire des, euh, comment on dit, des workshops. Euh, moi, je fais de, de, deux, deux semaines, des deux semaines oui. par an à l'école Oregon, J'ai travaillé avec euh, beaucoup de, de, de, de euh, des jeunes. Et euh, le workshop, c'est le meilleur. C'est euh, les gens qui découvrir euh, peindre avec la main, même pas le, le pinceau. Comment on, on, on, on C'est quand on joue avec les matériels, les couleurs et tout ça. Il faut euh, trouver des programmes pour l'école, à éduquer les jeunes avec ça, je pense. Le workshop, faire la peinture, au recyclage, ou n'importe quoi, mais utiliser la main et pas l'ordinateur. OK, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, mais en même temps, si je peux me permettre une petite remarque, mais sans ordinateur, on n'arrive pas non plus à, à créer, vous comprenez, pour un écrivain, par exemple, ou par quelqu'un qui fait de la musique. Donc l'ordinateur devrait simplement être au centre. Vous savez, on peut écrire maintenant avec un stylo sur un écran. Si on arrive à nous connecter à la même énergie, qui est l'énergie de la création, je pense que la technologie pourrait nous aider également. Juste un petit oui, commentaire. Oui, bien, à parallèle, mais maintenant, qui, qui reçut une un carte postale c'est rare aujourd'hui, un carte oui. postale. Avant, on attendait euh, ouvrir voir le carte postale. Aujourd'hui, c'est un email. C'est bien, mais il faut avoir toujours, pas oublier au parallèle, de parallèle, d'utiliser les choses traditionnelles, oui. c'est aussi bien. Oui, merci beaucoup. Euh, Marianne? Oui. Tu as oui. une, une question? Notre oui, oui. j'avais un petit commentaire euh, euh, ben, oui. parce que c'est vraiment euh, merveilleux ce que vous nous avez présenté euh, sur le site Web de M. Nahle. Donc, une petite parenthèse sur le rôle de technologie. On remercie la technologie parce que sans Zoom et sans Internet et sans <rire> votre site Web, aujourd'hui, on n'aurait pas pu... Euh, Faire connaissance, euh, vraiment une petite connaissance approfondie, mais nous a, nous, nous attendons à plus bien, bientôt, euh, plus tangible, comme vous dites. Euh, toucher les choses, les pinceaux, la peinture, voir les toiles devant nous, ça serait vraiment différent, une autre sensation. Euh, Monsieur Nahle, j'ai une petite question. Euh, vous avez mérité beaucoup de prix et euh, en même temps, vous avez euh, une multitude de techniques. Est-ce que vous avez comme une, un objet, un, une toile, une création euh, que vous, qui, qui est vraiment très proche de votre cœur, que vous avez euh, préféré, euh, avec laquelle vous êtes vraiment connecté pour nous la présenter? Même si nous ne pouvons pas la voir devant nous, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Euh, de, de, j'ai plusieurs euh, des de, de toiles ou des sculptures ou des pièces qui ont d'une histoire très profonde. Ah. J'en ai, ai, plus qu'une quoi, j'en ai beaucoup. Ah, voilà. <rire> Parce que de, de, de, comment on dit une fois j'ai ramassé un, un, un, un squelette d'un oiseau au Mexique. Je ne pas pourquoi, euh, je sais pas pourquoi j'ai amené cette squelette de deux de oiseaux morts de Mexique au Liban. Et je faisais une pièce de recyclage. Euh, wow. J'ai une histoire avec ça. Euh, aussi, j'ai des toiles que que que j'ai, j'ai des histoires, mais euh, il faut que j'envoie ces photos pour vous et pour l'expliquer parce qu'ils sont un peu partout. Euh, bon, alors d'accord, si vous nous envoyez, euh, nous pouvons peut-être avec l'édition de cette vidéo Zoom, en éditant, nous pouvons les recoller à la fin et euh, les publier sur notre chaîne YouTube plus tard. Ça nous fera grand plaisir. Ok, je vais chercher plusieurs pièces et les euh, envoyer. Uh -huh. Merveilleux. Euh, Est-ce que vous avez euh, des projets futurs, des expositions euh, de planifier quelque chose de proche? Euh, si je prépare pour une exposition euh, de tous mes médiums à Beyrouth, ça peut uh -huh. être au mois de janvier. On, on, on attend encore la date. Ça, uh -huh. ça, ça va être à euh, uh -huh. avec euh, Ce n'est pas une galerie euh, traditionnelle, ça veut dire classique. C est, c est, c'est quelqu'un que j'ai rencontré et j'ai envie de travailler avec elle. Et elle a un espace qui s'appelle minus one. C'est un warehouse, mais c'est grand et il y a même une petite pièce de théâtre. Comme ça, je peux faire un concert, euh, projection mes films, collage, peinture, recyclage et photographie. Je prépare quelque chose euh, pour le possible mois de janvier. Sinon, l'année prochaine, j'expose euh, en Italie euh, dans une biennale avec la Fondation. Normalement, c'est le mois de juillet. C'est où en Italie, s'il vous plaît? C'est au sud d'Italie, c'est la région Basilicata. Chaque, chaque deux années, il choisit un, un château ancien. Je ne je, je sais pas exactement quel château cette année. Okay. Um, c'est la Fondation Portacelli eux, ils font des euh, expositions internationales. Il y aura beaucoup d'artistes de tous les pays du monde. D'accord, nous vous souhaitons bonne chance. Euh, Maya, qui... Madame Corban, est-ce que vous avez une question? Votre micro. Je pense que ce sera notre dernière question du public aujourd'hui. On va entamer la clôture un peu. Voilà. Euh, en fait, ma question avait… Euh, Bonjour, Monsieur Narley, c'est… Euh, vous nous avez séduits et puis euh, par, vos, euh, par vos inspirations et vos toiles et tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Euh, J'avais une question justement sur les expositions à venir, mais ça a été répondu. J'aurais dû baisser ma main. Merci beaucoup pour votre euh, disponibilité et pour cette, euh, cette belle exposition finalement de vos inspirations et de vos toiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bon, alors, ma bienchaba, maintenant, comme on dit en ah. Libanais, on n'est jamais rassasié pour traduire <rire> de votre art et de votre créativité. Ça nous fait plaisir de vous avoir. Ma langue. pas vraiment. <rire> C'est un peu challenge pour moi, pour euh. un défi, un défi ben non, que vous avez bien relevé. Ben voilà. Parfaitement relevé. Euh, Monsieur Nahli, il y a des gens qui nous demandent comment entrer en contact avec vous. Est-ce que c'est à travers le site web? Euh, ça ou le email? Parfait. Email. Le meilleur email, ce sera mieux, parce que euh, le web, j ai, j ai, euh, je rentre pas souvent à mon web. J'utilise souvent euh, Instagram. J'ai mmh. euh, cinq, j'ai pa cinq pages. Une page pour mon père, une collage, une recyclage, une musique et une peinture. Instagram, c'est souvent j'utilise ça. Facebook, c'est rarement que j'utilise Facebook maintenant. Mais email, tous les jours, je, je, je travaille avec mon email. Très bien, c'est bien noté. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci, euh, Monsieur Nahlé. Euh, yeah, je vous. voudrais clore avec euh, vos propres mots, des mots que vous venez de dire. Vous avez dit, malheureusement, je n'étais pas à Beyrouth lors de l'explosion. Je pense que quelqu'un d'autre aurait dit, heureusement que je n'étais pas à Beyrouth. Juste ce mot-là, malheureusement, je n'étais pas à Beyrouth. Moi, pour moi, personnellement, je ne sais pas pour les autres, mais ça symbolise vraiment un grand humanisme, une, une créativité criante, une, une sensibilité euh, extravagante. Vous êtes un véritable, authentique artiste dans l'âme et dans la pensée. Merci encore d'avoir été des nôtres. Euh, nous espérons vous voir ici prochainement à Montréal. J'espère aussi un jour de venir là-bas. Merci, et... merci beaucoup. Merci. Merci infiniment merci. Et bonne merci. merci beaucoup. Merci. Et